Une particularité originale du solfégiciel est la présence de trois options concernant l'affichage des altérations. On retrouve ces choix dans le cadran « Options d'affichage de la partition », accessible lui-même depuis le bouton « Options d'affichage ». L'option par défaut est la plus courante, à savoir les altérations à l'armure. Bien sûr, celles qui restent visibles dans le texte musical sont les altérations appelées accidentelles, c'est-à-dire celles non prévues par l'armure ou annulant une altération de l'armure. L'option « altération » dans le texte permet de visualiser les notes altérées dans la partition, conformément à l'usage qui a enjoint de ne mettre qu'une seule altération pour une note répétée dans une mesure. Cela peut s'avérer utile pédagogiquement pour mieux appréhender le phénomène d'altération avant qu'il ne soit pris en charge de manière automatique par l'armure, et donc malheureusement parfois à l'insu du lecteur. La troisième option, encore plus originale, fait disparaître toutes les altérations d'un morceau alors qu'elles demeurent perceptibles à son écoute. La séquence est affichée en rouge pour signifier que ce qui est lu ne correspond pas à ce qui est entendu. Il suffit pour rétablir l'adéquation entre le son et l'image d'afficher les altérations selon l'une des deux options précédentes. Des exercices d'audition ou de théorie sont des exploitations possibles à partir de ces différentes options. On les verra de manière plus détaillée par la suite dans les capsules didactiques.